Très bien, on a créé Guinée Armède Melfori, ceci est malik Kamara. a créé Ibrahim Assoy est un Mais. Bonadam, Sophie, il était. Il était. des empêchements. Il euh, ça n'a pas eu lieu aujourd'hui. Mais demain à Alati, M. IST, Ibrahima Sori Détouré sera là pour nous reparler encore de la transition chez nous. Parce que ça ne va pas du tout. Au oh, ma transition, dans la Guinée-Anafara à, Barfara, à <coughs> Mena fira tulorokwe tu Ena fala Dema beti anana hamuti ma Hamuti adogo ma Bogimura nyere ma Se kolontari ya kwi Bogimura nyere ma Etino ya kwi Bogimura nyere ma Wule kwi Bogimura nyere ma Nyawikwi Bogimura nyere ma wenyana. Et mon arancolé à Opposition. Idée opposée. Ou kata hambirin la. Ou fait keren naba. Prolama mouloumana. D'abord, on a eu à Aïkouya. On confère à ce On a eu à Sherif Ba. A Maguiné. Et Barata masara. Les à des les des nous, alors, la il faut que je me fasse un peu plus fort. Je suis un peu Je suis un peu Je suis un peu haja umu bama besia kuna crisi antèrement n'abama netina lendi en iye yeta macho toy rafala ay wunga crisi nara donc to na fanna ce semain gera sankribum <coughs> anudangira euh uma wa ndenga kri la ginaka me bascot Merci, mon frère. Bascotte, on ma wonga, ou mboura me, d'un c'est bon. Borouya l'enfait, mon mara. Et de me dire, femme Fara mouinara. Il y a que qui des Obama t'offre une mangeraie. On va entrer maintenant à faire faire explique efféhiki en même temps. Mais fit tous les matières faillire et faire un monde sacrifié. Obama t'offre une harwa Columbia University in New York City, et tant d'autres. Mais en Amérique il n'a rien fait. Pour Luna, des compétences dans la un métier médias gérer, faire la gestion d'une nation, c'est pas un petit problème. C'est pourquoi Mangayo Fomara a échoué, parce qu'il refuse de dialoguer, il refuse de négocier, il refuse de comprendre ce qu'il faut faire pour avoir une meilleure gestion dans un pays, dans en Guinée. C'est ça, c'est le seul problème qu'on a en Guinée. Obama est arrivé ici aux états unis je pense que c'était en l'an 2009, si je ne m'abuse pas. J'étais à New York. Et là, il a que je à Démocrate, et Joe Biden est en forme. Dans Laurent Thierry, ma télévision, Joe Biden fait ma Guida. Choisir l'honneur d'être vice-président. Vice-président. Vous savez pourquoi? Ramunara bano il a laissé Et puis manda qui est né, Ramun finit ma frère. Najo Biden n'a n'annonce que Abraham. Wa kolo nagan nana to, Obama nana kambi. Parce qu'abara, abara nos, abara ha reli surtout. Je vais présenter ma belle, présente Ma démocratie, ma lima, Tout le matin, fait colonie. Très bien. La Guinée, on va la on va une fois, franc franc, franc, n'a Parce qu'il y a un matoto. Un mari non, mamadi, il a aura courrier dans la mine Gracie pour aller acheter des maisons au Canada. Mais tout sera saisi ici, mon frère. Vaut mieux de réaliser en Guinée hein, parce qu'ici, vous allez tout perdre. Tout perdre. Après, la transition, c'est fini. La mine Gracie a... C'est de transporter de l'argent. La mine, il faut faire attention, mon frère. J'étais toujours dit, les Guinéens te regardent. Tu n'es pas un journaliste. Mais ce que tu es en train de faire dans notre pays, ton pays même, c'est très grave. La mine grâce. Il faut faire beaucoup d'attention. Et croyez-moi, après mama dit, Mamadi, Fekbatana. On risque de fermer la radio là. Et tu auras de sérieux problèmes. Parce que on a un fait bavouira. Ça fait un danger. Ça, je vous le dis. Parce que le pays est mal géré. Ça, je dis ça à haute intelligence. À ceux qui veulent l'entendre, on a fait la manne. Parce que dans le Sénat, la Guinée, il y a un peu de choses qui ont été moi, je ne me regarde même pas. Si je la Guinée, mais ne pas Parce que les -là, je suis de la Guinée, a pas la l'air, Je ne ne pas la Mamadi refuse de faire les élections, Wallah, à la bamane. Aoukene, ou fébri naba, ou kenye, ou imamé, tongue, iran, ou lé, falobe, ça ne regarde même pas. mara on a tenu, ou mal, re, religieux fonctionnaires qui n'ont au temps d'Alpha Konde. A Mamadi, une fois que la Guinée, institutionnellement, no, n'a pas l'air de la il y une médiation qui est mon femme. Parce étaient tous étaient pour le troisième mandat. En de la vie, on a un peu de recyclage. Mais, il à un Il un Il y a un parce qu'on a encore les dinosaures qui circulent partout en Guinée. Qui mélangent, qui, c'est-à-dire ils font de n'importe quoi. Ça, ce n'est pas, pas une espoir de la justice. Il fallait destituer tout le monde, qui sans exception. Et pour quand même laisser Alpha sortir de la Guinée combat, Parce que LPG n'a pas de Très bien. de alors là, alors, moi, il faut arrêter. Il y avait des escrocs à côté qui nous insultaient. Qui nous critiquaient. mine, C'est pas moi. Et non Et moi, je suis Il y a eu même un gars qui disait que le père de qui <rire> vaut mieux que mon père. J'ai dit, mais attends, mon frère. Moi, je vous un vrai souci. Hein. 100%. On ma, 100% pour autant va il y a encore ce moment tout tout de suite là, qu'est-ce que tu connais de lui Rien. Il va pas t'aider, vaut mieux, il non, il raborde il a faim. Mergoun des luna. Donc basque votre problème n'arrive qu'au final, la guinée qui, je vous dis et je je vous re répète bas gninna na la base je m'inscris du terme parce que ma fagne est mais wallah bas gninna à la base quel fait wati ma wati ça aurait pouvoir ce na ma bamban mais begbe na pour la havira là ça n'a qu'à te la même chose alpha et sous ce n'est pas mangayare et tant que détruit notre société. Si vous marche la Guinée. Alors que Mangata n'a pas mais où il y a une valeur colo. Pourquoi vous boire contre? Pourquoi vous boire détruit. Alors, quand on a barré, il a fait un big là que je connais même. Je ne vais pas citer le nom ici, ce n'est pas important. Il l'a déjà fait. On a encore nos frères qui sont dans les prisons. Qu'est-ce que vous voulez Qu'on arrête un peu là. hein Frère, rien de la n'a pas à Il à observé que les choses ne sont il a dit ma les choses ne mais à la Rien n'a m'a Rien n'a fait. Rien n'a fait. n'a n'a fait. n'a fait. n'a fait. c'est. On a pas fala maïki, contribution à l'arab, on a un fala par l'arab pour notre pays. Personne n'est contre personne. En tout cas, moi, je ne suis contre personne. Il défoulé ma inouana. Mais la base le problème de ce pays, c'est vous, c'est nous. Tout se repose sur nous. Et la religion, religieuse, c'est nous. Il faut qu'on qu fasse beaucoup d'attention. pouvais pas faire ça, où est-ce a été attrapé. Il a, Je préfère que y ait un yala. Il y a 24 hein? so -so -ma Je vous dis, Maklo, c'est un Et bon, il y a un maflo, Je vous a Il y a il ne s'en est pas bon, il ne s'en pas parce qu'il est temps. Et moi, je me suis dit, je finir cela. Et pendant qu'on est étendu e à la bâme, les autres se préparaient. Conséquemment. Je me suis dit, où est-ce que vous étendez-vous Vous avez des enfants, vous avez des frères, des sœurs qui souffrent aujourd'hui, partout au Belgique, au Burundi, au Fait que nous sommes je ne parle pas de la Guinée en général, je parle, je parle de la bas Guinée. À la fin, carrement, on a dans le film à Mangueira. Tout cela est bouché. We don't need that. I don't want to hear that. Ou, les canyons de Barri, c'est moi le patron. Nous allons filmer à Mangueira. Tout le monde doit être avec moi, non? Mon frère, mes frères-cadres euh, de la Basse-Guinée, tout, tout, tout Basse-Guinée qui dit, nafama, na après, parti, nan, nan, na, m'a, il a fait une affaire. J'ai ici, femme après, partie, une femme n'a pas été présentée à la Guinée. C'est ce qui m'a dit. Mais il y a la main. Et le président s'est dit à Touré, Février, Abama, la stratégie monama et Maraba, eh, pas ligne parce qu'ils ont, ils ont des, des stratégistes qui calculent avant d'agir. Il Y a pas un technicien en Guinée mieux que lui, c'est à Et maintenant là, je ne parle pas de demain. La partie frénac, la basse qui. IFR, Jessie, on a On a alternance mais me pas maintenant. la a a il faut dire à Sidia, Rakeli, Raquel, a ça va dans l'intérêt de tout le monde. ta lama La basse côte a été toujours comme ça, aussi dispersé par la jalousie, ou je ne sais pas, les règlements de compte entre les politiciens, les, les cadres. Stop, on a dang. Mounaki, mounara, mounaki, place On peut être jeune, tu ne connais pas. On peut être vieux, tu ne connais pas. Mais c'est en à On peut Moi, je préfère, mais ce que c'est que je veux dire, je parce qu'il y a une femme en guerre. Le comment gérer une nation Une nation n'en a pas perdu. Mais tu vas donner l'occasion à des milliers et des milliers de personnes de de détruire, s'il faut, le pays. Il faut, il faut voir le cas d'Alpha. Et tout le monde pensait qu'Alpha allait prendre ses dits à comme premier ministre. Mais, à mon moment, où on rire, mais, il s'est fait entourer par des dinosaures guinéens. Moi, j'ai hésité à la Guinée détruit Quand je suis allé investir à l'extérieur. Parce que et tous connaissent qui est Sidia. Moi, ici, je ne fais, fais pas l'éloge, n'est-ce pas, de quelqu'un à cause de quoi que ce soit. Si tu es capable, tu es utile pour ma nation, pourquoi pas? Mais quand tu je ne c'est lent au côté de l'IFR. C'est trop lent. Maintenant, à niveau nationalement. En Guinée, il n'y a que deux parties. Aujourd'hui, troisième, je suis l'IFDG et l'IFR. Maintenant, je vous dis à ma base de Mouna. je vous je le dis on a une minute d'échange rabat et à comprendre oui c'est un intellectuel et puis c'est compétent peut être intellectuel mais tu connais pas ce qu'on ce que tu dois faire on on ne selle ne dor physiquement face à face tu lui poses des questions et à Colomane c'est un cadre carrément parce que une femme on a un enfant à j'ai eu mon nom d'or. c'est un faux type Barakomorato okay? face à face c'est un faux type Ousmane Kaba, tous sont tous des fautes, Paris, birto, physiquement, on a des cadres valables, utiles, les Jean-Paul ça, c'est des bons cadres, hein? oui, les salufs c'est là, hein? Ousmane Kaba est bien, mais sans Sidiya, il vaut rien, c'est un bon cadre, mais <rire> il faut quelqu'un. Pour le surveiller. Sinon, non, c'est un voleur. Là, ça va être Hey, Hé, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Lui, d'ailleurs, c'est un autre problème. On a déjà gens qui ont été tués qui. Il y de temps. Il Maintenant, regardez maintenant la suite. Parce que maintenant, est-ce qu'il a un conakri À l'époque, il y a un homme qui a eu un parce que dans la Guinée, tu viens, tu collectes de l'argent et tu, tu continues. Parce qu'ils ont échoué à multiples reprises. C'est pourquoi on a un frère, il n'a pas hésité de dire la vérité. On a échoué. Il dit, ah moi personnellement, j'ai essayé une fois, deux fois, ça n'a pas cloché. Il bon, faut qu'on vous donne la force maintenant. J'aime des paroles comme ça. Parce que c'est comme ça qu'un humain doit travailler. Est un homme réfléchi. Et il faut ça, il faut donner la chance à d'autres personnes aussi. Mais présentement, c'est les deux grands partis en Guinée. Ils forcent à vivre à l'abri, je n'y a pas de renverser la situation en Guinée. Sinon, ça n'est pas bon pour le moment. Je suis pas une femme, et une femme. Je suis une femme. Je Je suis Je suis une Je Arab bolo, et kinikin et mourma l'ensemble quant à l'héritage qu'elle est dans l'eau mouille ou alors on a calamai qui arabe en ou d'or imam nabé amri brin apprécié à me lancer dans la quantité il fallait à à il n'a pas mené c'est décevant. Hein? Puis, problème là, là la a été faite. Elle a a été faite. Elle a été a été faite. Elle a été faite. Elle a été faite. Elle a été faite. Elle a été faite. Elle Rien c'est si mon affaire. Donc, on dit, il que des enfants forts. Et sont là. sont là. Ils Ils sont là. Ils sont là. Ils Ils sont là. Ils sont Ils Quand on dira minimum ne. la de ibori moufama. C'est ça la vérité. Non di moi ma bille ma. Non dis c'est courte. Ginam fan, en fan. Et en oufais, voilà. Pe, euh, Afala mama di ba he mo frère election na ba isiga ibori gari mbeli raba mu fama wengine ba koberida wengine ba fera kuna hawa mu kata wakasoriswa imane geliku net hamu raba alima dunia barafindi frina ibori manguo matofi akolombara ba fara ubena non, ne anticipé, mais je voulais dire que je suis là. Je voulais dire que je suis que dire dire so et on en entend finir ce que là? Ah, nous mal, à l'air, ben, m'a dit, on à fait, mon l'air. souris? Et fais fait, Ah. Eh, mon frère. Rien y a fait, C'est que, n'a, n'a, n'a, n'a, et n'a, n'a, n'a, n'a, n'a, n'a, n'a, n'a, il a dit, a dit, il a dit, il a dit, les a Les les les les les les damantans, ça veut dire quoi Pourquoi arrêter une partie et laisser Pourquoi? Pourquoi il a a il a on est sûr. On est en train de faire On va en des est en de On est en train de faire des choses. On est en train de à des On je ne fais pas Je ne fais pas de problème. Je ne pas a N'a de quoi je parle, mais quand vous, quand <rire> tant que vous êtes coup d'état permis. Vous Vous La Guinée-Casse Et quel est Yandi, Guinée-Ramé, de m'a on a a IFR On Maintenant, alternance à On a un rêve. On a na On On Nana Alpha m'a pouvoir faire hein, pouvoir ma! Bah, la, mangas mon La ginade, mais à la, à la, à la, à la, à la, na la, na, mouk, lansa na, konte, na, lansa na konte, kou, ko mu lance eh, na conte na ngeti fala lance na conte ko a et eh, be atana no ndi ana parce que na antoric <tous> ah! vous voyez ça pourquoi mi ri ni mangare na wendi monaka alphabet ina lance na ko nga mi abinga mutongoma klen klen klen kré ko ka ga, ga, ga group la 24 ans presque et il responsabilité il y a une de et et et il il il il on ne pas l'importance du pouvoir, les forestiers et les soussous. Mais, maniketa ne suis pas foule mona soto, et ne soto femme Oui. Je ne suis pas là pour vous. Je suis militaire. Quel militaire, un militaire comme ça. Zéro. Et que suis le Je suis Je militaire. militaire. militaire. Je militaire. Il il canque ma dîme. Quand ma dima il se fait là. Il dans sa armouille. Il y a fait malin. Il y a c'est Il Il dort la Guinée. Il la Mais mameti, Je te donne deux ans. À l'extérieur. Il y a un Après la transition. Il on a un malin. Il a a Oh, oh, Mandé mouhoulé vraiment. Ma. Parce que y qui mandé des roms qui mandé le kundi n'a mandé n'a annonce Là il le la on a Mande, c'est ça. manine? Mais eita la y a a dinosaures kontofila kontofili la il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a ont Il faut que je gens qui Il a des Il Il il a pas de parti maintenant là. Parti fris nana. Il na si a pas nana ksidia. là. Il n'y pas pas Au Kafama et les autres petits eh, petits petit partis là. wonga on a Nana là. Nana ou Neshwema. nanana là. Basse nana. IFDG nana. Moi y'a Guinée. Amou discuté ma. Mais ils ont raison. Nana nana et les deux leaders politiques là, et tant Un ils ont l'expérience, et puis deux, c'est des compétents. Oui. Et puis, conscience professionnelle. C'est pas c'est pas compliqué. Oui. On a un moulin. Débat, conférence débat entre ton leader et Sidiya Touré, on peut arranger ça, hein? c'est trop. Sidiya Touré, il va être un leader politique, il va lancer la sécurité. Lui, c'est un faux type. C'est pas la peine. C'est un peu de rinard. Il a à l'oral, il a été parce que colon matoune et il e e mato e <rire> la déplacer Sindende, et maintenant il faut a a est, à il a a je ne rifa pas si tu as un petit peu ne pas petit et Wali kareana n'yama ma mirega mini qui ni na lam fala manalo fotota fotota mire mire falamane fotota fotota imakolo ina so fotota bon regardez o amato o i i o madi o Ou wa wa o rame mireu ma fala Ou la on fait mon tout, On fait mon fait mon On fait mon tour. On fait mon tour. On fait mon tour. Moi, ma mon On de ce qui on la femme mon ou un mot, ou un mot, ou un mot, ou un ou un mot, de un mot, ou un ou un mot, La les arabes arabes arabes arabes arabes Syrie Egypte arabe Arab arabes arabes arabes arabes arabes arabes arabes Non seulement arabes arabes arabes arabes arabes arabes arabes arabes arabes arabes arabes arabes arabes arabes et dans la ma fille a été victime. Il a fallu que je me déplace ici, J'ai fait 35, 34 heures de vol aller-retour de Florida, Dubaï, Dubaï, Égypte, 17 heures de vol. J'ai fait une semaine en Égypte. Nous, Égypte. Enala lagina kema tu. Iyaye na minima. Iyukunsi mane. Mwona mwolo ndekui. Epi namangu, musari, enesro, esge, esageli, di e pi namangu. Gime boe msari. E nesu. Esige se sageli. Kobre dina mbalange na fambe hii. E khanaranya afalana rambaramini. Ini minima. Itana na fi na kobre yifan fi. suis na Namaluki, bien Nambele, ma téléphone tongo n'kujengeba. Arab Je ma passeport tongo na parce que la gina kero passeport kolon, a ah quand je passeport passeport En source pour passeport au passeport a il le... y a un, à qui Pourquoi... a ma pas non? Après, n'a store, police. Pour lui, c'était pour aller Consultez ou parler aux policiers. Quoi. Directement à Viens, Fabi. Non, à Non, non, non, non, non, non, non, ah, patron, na vais vous qu'il avant tout, je vais avant tout, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous to alors, nous sommes a nous nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes un nous sommes là, nous sommes là, là, comme ça toujours comme là, dedans, non? Amoutima, quel fait que ce soit 20h, 21h Amoutima Un mois, il n'a il, il, il que deux jours de repos à Thème d'Affarouin. on a on a à cause de 100 dollars. Et pendant que nos enfants sont en train de souffrir chez les Arabes, nos, nos cadres guinéens, l'Assalakouiaté ne font que transférer de l'argent à l'extérieur pour aller faire de l'ambiance avec l'argent contribuable de l'État. Qu'est-ce que vous voulez Qu'on respecte ces gens-là En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas de respect pour ces gens-là. Mon cœur saigne aujourd'hui. Il fallait partir chez les Arabes et voir nos enfants là-bas. Ah, je je l'ai essayé, j'ai fait. Après, pour la deuxième truc, je viens dans un store et ma langue a 20 de Ça, en 20 dollars valeur fort. C'est en c'est la barre, mine, construit mais avec comme ça là, qu'est-ce que vous voulez? Difficilement il y a cent mille francs Guinéens surtout dans le mois, comment tu peux te marier dans ça? Tu peux? Non. une ritme en Conakry, la Guinée, 40 ans, en Marierie. Why? Et alors que, ici, la plus jeune maman a 18 ans. Alors, c'est ça, moi, mon combat. Personne n'est épargné en tout cas, la Guinée fait un nom. Et il a fait un nom. Il a fait un nom. Il a fait un nom. Il a fait un nom. Il a fait un a fait la guinée Mais la basse-côte est tellement désordonnée. Il faut qu'on ordonne les choses. Les cadres de la basse-côte. on ont dit Regardez, moi, je vais vous et à Tirora on a désordonné en quelque façon comme on a ma. Oui, il va falloir venir là en faire ça. au niveau de la base guiné-fribré. Syrie si, en a Dana Fala Gabe. la falafelabe. Kelly, et la bascote remplace eh, représente ici. C'est le Raloubébré. Guiréjon Fribré informe à Ountena, parce que Ountena à Kolon, Ountena nomme à offre des contre de la Et faire un fait Parce que on la Guinée, on a des choses. a des choses. On a a a a il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 Je parle avec une femme aujourd'hui. parce que je l'ai vu. C'était ma première fois d'un gâteau. Elle a un de Elle a D'investir l'argent de l'État guinéen en Guinée, pourquoi? Pourquoi les Guinéens n'arrêtent pas de transférer notre économie à l'extérieur? Pourquoi? Il y a nation yora ici. Les Sénégalais sont là. Ils ont une banque d'habitat ici. Ils y ma une en partie d'ici, si tu n'as pas une femme sénégalaise ou un Sénégalais. Oui, la Guinée-Béna, durant tout ce temps-là, quand ils n'ont pas 200 dollars par semaine, peuvent réaliser à l'extérieur, en mettant leur argent ici, l'État peut faire quelque chose pour eux. Parce que Béna, Mastoma, Béna, Namouna, Inou, Gambie et Mato, Suderinara, Rouenbe, quand ils n'ont pas une France, c'est chez eux. Le Ghana, Nigeria. You know, like in a car, back, wey ni to be. Anu, anu, the tema sengi. Bore na This is my apartment. Well, what is your apartment? It's not yours. Just be stupid. Okay? He was stupid. It's my apartment. Get off. It's my apartment. What are you talking about? happy le jeune Damaro pouvait le mettre en prison ou le vider là-bas. Mais il y a sauvagement. C'est un être humain. Va à la justice. J'étais à Paris. J'ai laissé un gars ici. Il a fait trois mois sans payer le loyer. Il a fallu que je passe la justice vienne pour vider. Trois mois successifs. Il fallait attendre la date, d'envoyer les maréchaux pour le virer. Sans bruit. Mais toi, moi, forcer le gars de sortir d'ici. Oh non, comment Je ne c'est pas. Ya parce que, mon nom, Kerenan, Nara 98, un imam, imam. Et nous voulons ça. Religion, rouma et nous n'avons au fond, un nia, risse, brimbe. Mais je me disais, minima, bangui, allo, konakri, il y a locataire, il y a euh, sende. Ben, quand il va, e il y a un bandit, il y a un il y a un bandit, il y a un il y a il a un il y a un bandit, il y un 100 dollars par mois, ayant, il m'a mis mon qui, ou il délai de 30 à 90 jours. Carrément. Mais comme moi, il y a, moi, ma m'en rien, faire. Si c'était moi, nous, qui n'en pas de faire, mais, il m'a donné un peu de faire. Même si je n'ai pas de faire, je n'ai pas de Il y a un, February, y a un go, stupid. Et comme ça, la big mouth, c'est ma apartment. A Donc, Guinée, Pan, il a la Guinée nara, l'Amérique nara, Asie nara, nira, partie Keren nana anglais y affaire. on Après, on a sodeto alternance, non. Parce que, il fait faire à bâme, il apprentissage à la bâne, il m'a rappelé mon homme. Finalement, dégâts, matériels, humains, nana. Alors, n'a rien de story. C'est quoi qu'on a téma, colombe, alpha, ma colonne, comment gérer une nation. Bon, il m'a t'inqu'en tout le match Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quest il millions d'encargés Très bien. Donc, tout, on a créé une gueule. On avons créé une gueule. Nous avons créé alors gueule. Nous avons une gueule. Nous avons créé une gueule. Nous avons créé une gueule. Nous avons Alors une gueule. on Alors c'est l'a même de temps. a un peu un de temps. Il a Il a un peu un peu de temps. Il y a un de pas. a un peu de pas. Il Il la n'a est patrie fait l'Amérique. Amérique connaît de Non, non, non, non. pas. la souffrance na ba parce qu'au fond, faire quelque chose, parce que tant fait il faire ou une femme, parce que moi, dans mouvement Nana, moi, mouvement de la force nouvelle. Nana, parce que moi, ce qui a fait, il suffit seulement d'avoir un tout petit trou à moi, ça n'y a rien. La Guinée, c'est une barrière de Nane, c'est tout basse, Guinée. mais je ne sais pas, je ne C'est vrai? Salou à Marva? David, salou à Marva? Mon attente est Comment est non, pas euh... On a fini ma avant-vara Eh, alors y a femme. C'est pas possible. C'est pour le café à la donc, ce dama ga ga likatuna ramar mfi yara si sumange no ma dande la ne ma dede kon halu mu gaho si la me halu taillara. muses rabama parce que si l'artilé yashou s'ébrimbe, connaissez c'est un kin, kin, ça. Quand on s'y l'a A fini, m'embête, kamara, Parce que zan, de, douze, la par alors, Kamala, vous Kamala, gagné, quand vous avez la nanalamarayaïla. Et si vous avez a Donc, vous avez gagné. Vous avez gagné si on fran fran la kayenet i fef ak ti baro machin de na se dit à non mangara blena ma irasse ma tonan mtana na tacha munakrama wallahi ngam bele ma bon sera ene birara e bosse birimana 50000 li birinana ki bascot di birinana ki ona bire bascot ra o birin khalakima net na yeti bascot ma daw o birin khalakima na kana mona baduni abar findifrina wae to se aventurier mona Muma yakulo. Quand la la il a Il a Il a la Il a a dit a dit que la a a a Autrement, de remontée. Non. Tu as fait un travail a fait un travail de mangaya travail de remontée. de travail mais une femme en Gaya là, qui, une couvre fait, bonbonne, y est thémassé, fait l un l la lamira là-bas, et mal là la Et euh, euh, lance un compte, ou n'a qu'à la une génération. Hum! Mm. Non mais non, attends! Ouvre regarde ton couvre d'onde, à fait des étages. Ça veut dire quoi? Zéro. Acheter des maisons à l'extérieur. Zéro. Zéro. Il fallait construire des hôpitaux de référence en Guinée, des écoles de référence pour les enfants, des routes, des centres de loisirs. Rien. Créer des espaces pour la jeunesse, pour se recréer. Non. Où m'a tout? Donc, je ne Guinée, mais je suis en Guinée. Je suis en Guinée. Je suis en Guinée. Je suis en en a Je suis en Guinée. Je « Mariama Drame, bonsoir. Je suis Falmatasila. bonsoir. Je suis suis Birima. lagina di Birima. Je doyinfi Birima. Birima. Je suis Birima. Birima so ce fang et woli nan ni fang so fang inu mu no ma mède nara iberg nanan kui imu no ma afra de, e de ngaba so la na fini so Et ma de baba wana fini sosera c'est pas possible donc on va no y taluna kana mu fa wo am sigahaka kolona ngal la bagarba afanga yandi kana sosie mu fang non so fang no, so <rire> Alors, Alors le à la fin de la catéra, son mari, en dit de roi, mais, on est essentiel et non falement. Sidi à touré, c'est le dalle, dans le le fait faire la stratégie, qui a ma, place pour libérer ce pays. Et demain, à la tine, Paris, 15h, nanakibé, 9h, 10h du matin, Enfin, M. Ibrahim Souritoué, IST, juriste, journaliste, consultant indépendant et ancien vice-président de la société BSGR. Il là, là demain pour nous reparler encore you know, de la transition. Les questions relatives à la, à la transition. Ensuite, étant d'autres. You know, on a d'autres questions ici pour nous. Le... Alors, la présence de tout un chacun demain, les abonnés est vivement souhaitée. Bonne nuit et bonne chance à la Guinée et God bless Guinée. Alright Je vous aime. Comme, you know, Biring, ici, c'est Soso Mangue. Et dans la période... Parce que c'est important et constructif. Le jeune, euh, Touré, en Abétina. Non seulement, a expliqué en français, a expliqué, à on permet, à Susu parce que, c'est ce chêne Mais, elle connaît, ma d'autres ethnies, de mieux comprendre. C'est pourquoi moi exigez ma de, de faire passer en premier temps, euh. You know. ah, en français. Ce manga n'a. Ce manga n'a. Ce manga n'a. Allô? Non, na directement, il va me faire Salut à la famille, c'est gars. On va voir la famille. la y a faut que c'est un inara un David Tumbeta Kamara pour faire un nan Il À quelle heure? 10 On l'a Il Il a une stratégie. Alors, on va stratégie. il Oh, là, là, là, là, Merci beaucoup, monsieur Kamara. Merci, euh, Mariamas. C'est demain 10h Amérique Heure Nanaki. Paris, 15h Fenanaki. 9h B, du Paris, 15h Fenanaki. Il y a des gens qui ont fait des a Parce que Il y a des gens Il y a fait Il y a des gens qui ont pour voir, je suis à On a sur le Yboribé. On a dit, mon frère, ce que dit le que le ça. Tu es en train de faire ça. Tu es en train de faire ça. Tu es en train a faire ça. de en de en moi ça. en je vous remercie.